Et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors le déclic sportif, comment ça se passe Alors parfois, tu as tes entraîneurs qui te disent que tu as du potentiel T'as tes proches qui te disent que tu as du talent, mais pour autant ils te disent quoi Ah ouais, il a besoin d'un déclic. Ou toi-même tu te dis j'aurais besoin d'un déclic parce que tu vois que tu es bridé, que tu te brides et que tu t'autorises pas à tout donner et exploiter pleinement son potentiel. Donc ce déclic sportif, nous à l'académie de haute performance, c'est vraiment là où on a la grosse plus-value parce qu'on va très vite dire que par exemple Kevin qui était euh, joueur de football en national 2 et du coup c'était intéressant parce que lui pareil, il savait qu'il était bridé il savait qu'il avait du potentiel ses entraîneurs le disaient ce qui bien que des fois il jouait même sur le banc de touche il disait mince c'est dommage mais mes partenaires ne peuvent même pas me faire confiance finalement et ben du coup lui le déclic sportif on l'a eu en quoi en lui montrant tout simplement que autour de lui c'était les gens arrogants dans son équipe qui l'énervaient le plus et quand il a vu ça, il s'est dit, ok, et quand on l'a questionné sur le fait, mais si toi tu t'autorises à être perçu comme arrogant et que t'en as rien à faire, de rien à faire, de rien à faire de ce que les autres peuvent penser, ça te ferait quoi Ah bah ça changerait tout. Et du coup, lorsqu'il a vu que finalement il était juste en train de se brider parce qu'il ne voulait pas ressembler à certains traits de caractère qu'il identifiait chez d'autres personnes, et qu'il a récupéré et qu'il s'est autorisé... À être perçu comme arrogant et que c'était ok si les autres le percevaient comme ça lui il était juste lui-même alors boum il a eu ce déclic là mais en fait j'ai le droit aussi j'ai le droit de m'exprimer j'ai le droit de voir plus haut et ça lui a permis de, bah, de tout simplement exploser en, fluide, en fluidité derrière donc là on a un beau déclic sportif et dès que ça de dès que tu as ce déclic tes perceptions changent donc tes décisions changent et donc tes actions aussi sont différentes dans la vie tu peux jouer sur trois choses sur tes perception sur tes décisions sur tes actions et souvent quand les actions et les décisions ne sont pas les, les bonnes c'est parce que tes perceptions sont simplement erronées l'autre point aussi qui peut t'aider pour prendre un déclic c'est de voir que tout ce que tu admires c'est chez les autres joueurs euh, ou les autres membres d'une équipe ou les autres athlètes de haut niveau et bien toi aussi tu l'as en toi sauf que eux se sont autorisés à le voir en eux alors que toi tu ne t'autorises pas à le voir en toi aussi, par exemple, sur une session de dépolarisation, je me rappelle d'un sportif, on avait fait une dépolarisation inversée sur Cristiano Ronaldo. Et du coup, c'était impressionnant parce qu'il voyait, c'était quoi C'était, il travailleurs je pense, c'était ça le, le trait de caractère que l'on avait pris. Et du coup, quand il avait vu que lui aussi, il était travailleur comme Cristiano Ronaldo, à la fin, il s'est dit, ouah, mais en fait, mais moi aussi, je peux. Et donc là, tu as une autorisation à avoir encore plus grand. Sauf que tant que tu te minimises par rapport à certains... Alors inconsciemment, tu ne t'autorises pas à jouer dans le même terrain de jeu et du coup, tu te brides dans un terrain de jeu que tu, que tu perçois plus accessible pour toi. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut montrer à travers le programme High Performance Academy, on a tous les traits de caractère en nous et plus tu vas être capable de vite reconnaître que ce que tu n'aimes pas chez l'autre, tu l'as en toi et tu peux, as le droit aussi de le développer.